Bonjour, je m'appelle Barbara Martin, je suis proviseure du lycée Joliot-Curie de Nanterre, un lycée polyvalent de 1600 élèves et étudiants. Depuis le début du confinement, j'ai cherché à savoir comment faire ma part. Faire ma part, c'est notamment communiquer pour garder le lien et prendre soin de toute la communauté scolaire. Sans confinement, on le fait par le lien humain qu'on entretient tous les jours, avec le verbal, le non-verbal, les sourires et la voix. J'ai donc cherché un outil pouvant me permettre de transmettre tout cela, et j'ai décidé de créer une chaîne YouTube avec un vocabulaire adapté, pour que les élèves aient envie de m'écouter, avec des références à la ville pour le sentiment d'appartenance, avec des personnalités dont ils sont fans, et en utilisant l'humour. J'ai commencé par une vidéo sur les rituels pour les lycéens confinés, pour leur permettre ainsi de créer de nouvelles habitudes. De nouvelles vidéos ont servi à la fois à présenter le déroulé d'un contrôle commun pour les 480 élèves de seconde, mais aussi à motiver élèves et parents dans un esprit de vivre ensemble. Enfin j'ai fait une vidéo pour faire le bilan, pour souhaiter de bonnes vacances, pour remercier, pour déculpabiliser et recentrer sur les priorités. Un autre média que j'utilise c'est celui d'Instagram, aussi parce qu'il est utilisé par mes jeunes. Il permet de cultiver le lien à travers des images, des phrases, des challenges, comme le challenge confiner mes BG, comme le challenge de la photo de la nature à portée des yeux. Susciter la créativité et l'émerveillement permet de décentrer un peu de la focalisation faite sur le virus, sur les souffrances, de donner une respiration nécessaire pour résister dans la durée et peut-être même pour cultiver une certaine résilience. C'était mon conseil de proviseur. Prenez bien soin de vous.